j'espère que vous avez bien. Pour moi ça va alors aujourd'hui on va parler d'une moto que, euh, qui est sortie un peu, peu euh, on dit en douce, hein, comme ça c'est vrai qu'ils n'en ont pas fait un peu de c'est la nouvelle Royal Enfield Scram, ils appellent ça, euh, 411 bon, <rire> je de pas être avec la moto même si euh, ça va être dur, je vais vous dire pourquoi donc alors c'est une moto qui a pour vocation ils disent d'être un scrambler Enfin un mix, ils disent un mix entre un scrambler et euh, une moto d'Enduro. Ouais. Euh, c'est sur base de l'Himalayan. Un tel point que la moto lui ressemble très pour très. Mis à part quelques choix sur les côtés et quelques petites écopes qui a changé facilement, enfin, très léger. Euh, c'est le même moteur, pratiquement il me semble. De, de, de, de trop de conneries, mais bon c'est pas, pas folichon euh, c'est exactement la même moto c'est vous voyez la Malayan où hier, vous avez la bulle de protection en le vent. vous la virez vous avez la scrap c'est aussi simple que ça c'est exactement le même compteur est, y a, il y a exactement la même technologie donc rien a, mis à part uh, je crois un emballage glissement limité et, et un anti-patinage tout, de, de, de, de, de, pas de mode moteur il n'y a rien il y a toujours le petit GPS sur le côté un... Une chose que j'ai moi sur ma moto, c'est que Moi je l'ai fait installer euh, à nex. Eux là c'est de série, hein, j'ai assez avec. Euh, il est, il est, sauf que moi il est en noir et blanc, le bilan eux il, il est en couleur. C'est tout, mais je veux dire c'est exactement la même chose. Il euh, n'y a pas d'écran TFT, il y a toujours y a rien du tout, c'est exactement la même moto. Alors autant Royal Royan c'est vrai qu'ils ont toujours essayé de faire leur euh, leur trou. Ils ont toujours essayé de. de poser des motos qui, qui vont à contre-courant de, de ce qui se passe en ce moment ça veut dire qu'ils ne visent pas la performance à ce moment ça freine voilà eux ils ne cherchent pas la performance ils cherchent plus le cherche là ils cherchent plutôt l'agrément comme ça voilà euh, c'est au niveau même du design c'est même plus des néo rétro c'est carrément du vintage chez eux, parce que là, moi, oui, c'est du... ça s'appelle ça rétro mais là, c'est plus que du Néo rétro c'est carrément du vintage. Donc, Après, c'est vrai que... Les autres motos ont leur charme, après, c'est une moto qui demande un certain entretien, vous pouvez faire vous-même, parce que c'est des motos des moteurs, qui sont c'est pas facile à démonter tout. Autant, celle-là, j'ai beaucoup plus de mal, parce que c'est vrai que j'ai essayé de trouver des choses, mais... Et là, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Je veux dire, euh, c'est pas une nouvelle moto. Hein. Je suis désolé, c'est pas une nouvelle moto. C'est comme si la mienne, par exemple, la CB650R, vous lui rajoutez euh, un saut de vent et euh, un peu plus grand et de, de, de, de trucs comme ça. Et vous dites, ça y est, c'est un nouveau modèle. Non, c'est pas un nouveau modèle. Regardez la Z900 RS quand ils ont mis euh, une espèce de bulle comme ça pour euh, faire plus course. Ils ont pas appelé ça un nouveau modèle. Ils ont, ils ont appelé ça. Ils ont dit, c'est une Z900 RS euh, Café Resseur mais ça reste toujours une Z de ce alors là là non ils disent que c'est une c'est un nouveau modèle ils disent que c'est une royale et une fille de Scra 411 voilà ils lui ont donné un nouveau nom là c est, c est une... je suis désolé c'est pas un nouveau modèle c'est pas un nouveau modèle c'est comme si la mienne vous lui mettez une, une bulle et vous lui dites voilà c'est un nouveau modèle vous lui donnez un nouveau nom euh, je sais pas c'est pas du tout précédent là c'est ça que c'est ça qui me gêne beaucoup plus qui a tendance à me gêner, qui a tendance à, voilà, à, me, dire, à me faire un peu monter au créneau, c'est que là, c'est pour moi, c'est un peu du foutage de gueule. Après, ça n'empêche rien que la moto, elle, elle, elle est impréciable, hein, parce qu'elle reste sur une base d'une d'Himalayenne. Je veux dire, euh, voilà, c'est des motos qui sont un, plus ou moins fiables, selon les modèles, euh, qui, qui demandent bah, un petit peu d'entretien, surtout les jours sous pas, vous vérifiez assez, assez régulièrement, tous les 10 000 km. Même voir tous les 6000, que euh, vous pouvez réaliser très bien vous-même, comme je vous dis. Hein. Euh, après, c'est des moteurs, euh, voilà, toujours pareil 400, 400 cm3, surtout sur le moyen de fil, il ne pas s'attendre à des performances de fou. Euh, voilà, comme vous allez de faire là, de doubler comme ça à fond, euh, euh, c'est non, vous ne pouvez pas. Hein. Vous voyez, moi, je ne qu'elle soit bridée à la moto pour l'instant, je dirais ça peut pousser. Ça, vous l'avez pas, ça, ça, c'est clair. C'est des motos qui sont plus, faits enfin, la petite balade, tranquille, euh, voilà, le week-end, hein, mais c'est pas fait pour passer, plus, pas du tout comme mais euh, après ça, ça, n'empêche pas, voilà, que la moto soit fiable, mais je dirais que j'ai énormément de mal de, de, de, de trouver, de leur parler comme si c'était un nouveau modèle, et de en disant, bah, c'est un nouveau modèle, sur le premier coup, quand je l'ai présenté sur ma chaîne, j'étais content, je me suis dit, bon, c'est un nouveau modèle, mais après, en bien regardant bien, je me suis dit, non, mais non, c'est pas un nouveau modèle, en fait, non, je suis désolé, c'est une, une, une Himalayan sans la bulle. et Il y a beaucoup de gens qui l'ont repris, hein, beaucoup de gens qui abonnés m'ont m'ont dit euh, non, c'est pas extasié pour rien, c'est pas un nouveau modèle, c'est une Himalayan sans la bulle. C'est tout. Il n'y a, a rien qui change, rien du tout. Même le compteur et tout, le, le, le petit GPS comme ça au niveau du compteur et tout, c'est exactement, regardez, vous mettez l'Himalayan à côté, vous mettez euh, cette c'est exactement la même c'est exactement la même chose. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge. Sinon, je vous aurais dit, vous aurais dit oui, c'est vrai, effectivement, c'est une moto qui est, est, est, est différente, un nouveau modèle, ou, ou alors par exemple, elle avait apporté un shifter open down ou deux, des options différentes, j'aurais dit, oui, effectivement, il y a ça qui est en plus, donc on peut quand même on peut supposer que ça va quand même sur un nouveau modèle. Non, là, il n'y a rien du tout, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même technologie. Exa... Il y a qui me doublent carrément ici, alors qu'il y a un, un radar. N'importe quoi. Vous gagnez quoi pour euh, gagner deux minutes même pas sur vous bon, le double tu vois. Non, mais voilà, non, mais ce qu'on vous dire, c'est du n'importe quoi, c'est pas, pas une moto qui, qui. Donc là, je comprends pas trop la philosophie de, de, de Ryan Field. On dirait qu'ils il euh... veulent. Ils veulent, voilà, ils sont, sont trop. Attendez, je vais le je Sans trop se faire chier, sans trop changer les, les, les lignes d'assemblage et, et sans payer pour pouvoir créer un nouveau modèle euh, sur la même base que le Malayal, faire semblant en sortant un nouveau. Voilà, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on euh, ne va pas faire des, des, des études pour pouvoir créer un nouveau modèle et des ingénieurs ici pour pouvoir créer un nouveau modèle sans que ça nous coûte le moins de pognon. Et en plus, en enlevant la ville, en, en réduisant encore les coûts de décembre, euh, on, fait ça, on fait en sorte que ça soit un nouveau modèle et, et on l'appelle Scrap. Voilà, c'est... C'est ouais, comme la CDR 650R, il y a juste un petit carénage et, et, et ça reste sur une base de la tienne. Oui, mais il y a quand même un carénage, un immense carénage. Il y a des boucles de bracelet, euh, ça change quand même un petit peu, il y a un minimum de changement. Hein. C'est même invisible, c'est même la position de conduite, elle est, elle est, elle est, elle est typée course. Comparément à la mienne qui a un poster. là c'est typé que dalle, hein. c'est exactement la même chose. Hein. Vous avez juste regardez bien, vous mettez deux motos euh, au même côté. Euh, euh, égalité de enlevez la vie c'est la fin. c'est il n'y a rien qui change rien du tout donc voilà ouais, c'est mon avis ça hein. reste que mon avis c'est certain qu'il y a de hors choix qui, qui vont l'acheter tout ça vous avez le droit vous avez même raison ça reste une bonne moto la voilà, mais il ne faut pas non plus me dire que c'est un nouveau modèle c'est tout je ne vise pas la marque en elle-même même si je commence quand même je, je leur dis quand même ça peut être à je mais ça c'est pas nouveau pas voilà ok alors je vous remercie c'est un Merci pour votre fidélité de laisser toujours abonner à ma chaîne. Ça vous montre de plus en plus. Et, euh, et puis, je vous dis à, à la prochaine. Bye.